Je sais que vous ne pouvez pas, on est nombreux à ne pas pouvoir Je peux le pas faire. Et plus en plus, on est devant un champion de breakdance, Axel de Tarly, qui oh, pratique non. aussi un, un oh, autre sport, en oh, l'occurrence <rire> le déplacement quotidien en Ile-de-France. Ça aussi, ça mérite une, une médaille. Axel, visiblement, nos façons de nous déplacer ont pas mal changé. changé pardon. Euh, métro, boulot, dodo tous les jours, bon, c'est terminé ça. Hein. Exactement, c'est euh, Paris-Ile-de-France qui vient de, de commander une, une, une enquête sur l'utilisation des, des transports publics en Ile-de-France. C'est très instructif et effectivement, ça témoigne de le changement d'habitude. Autrefois, on utilisait les transports quotidiens de façon très régulière. Il y avait un petit jour creux, c'était le mercredi, était avec, le, les enfants. avec les enfants. Voilà. Alors maintenant, ce n'est plus du tout pareil. Maintenant, il y a un jour qui s'est effondré dans la semaine, où les transports en commun sont quasi vides. Ce jour, c'est le vendredi. Ah. Et c'est incroyable, si vous allez dans le vendredi à l'heure de pointe, il y a 24% de gens en moins, par exemple, que le mardi, le mardi qui est le jour sont les le... et alors et donc euh, ils disent c'est une évolution, ils font toujours attention vraisemblablement attribuable aux nouvelles habitudes de télétravail, et bien voilà, avec le télétravail en fait ce qui se passe c'est que le vendredi bah, on travaille depuis chez soi, il y a un autre jour aussi qui est très peu utilisé mardi. Le eh ben oui, <rire> hein, ça, ça fleure un peu le week-end quand même bah hein, oui. le week-end <rire> qui commence le vendredi matin qui se termine le mardi, et du coup effectivement il y a deux jours qui sont surutilisés c'est le mardi, et l'autre c'est le jeudi, parce que le mercredi, il y a toujours les enfants. Bref, on ne se déplace plus en transport en commun que le, mercredi, que le mardi et le jeudi. C'est quand même un énorme casse-tête pour les gestionnaires du réseau, parce que c'est bien plus compliqué d'avoir une utilisation comme ça chaotique tout au long de la semaine, d'autant que en fait, on, les, les transports en commun sont quand même sous-utilisés, par rapport à l'avant-Covid, on n'est on est pas revenu au niveau d'avant, on est toujours à 80-85% d'avant-Covid, et c'est pareil partout dans la France, hein, au niveau... Au, si vous regardez sur les, dans les, mmh. enfin en province, est, on est n'est qu'à 90% mmh. du trafic d'avant Covid. Alors pourquoi on, on déserte les transports en commun On préfère la voiture, Excel Oui, il y a de ça, tout à fait. En fait, avec le Covid, on a pris l'habitude de prendre notre voiture, tout simplement parce qu'on s'y sentait plus en sécurité. Ce qu'il faut que si vous regardez, pour le coup, en Ile-de-France, euh, le trafic, eh bien là, on est même supérieur à l'avant Covid. Autant il n'y a personne dans les transports publics. En revanche, sur les routes et les, et les autoroutes, plus 10%, par rapport à mars 2020. Et si vous regardez les bouchons, ah ben plus voilà. 33%, parce que non seulement donc, les particuliers prennent leur voiture, mais quand on est en télétravail, qu'est-ce qu'on fait On commande sur Internet. Et donc maintenant les autoroutes et les routes euh, franciliennes sont de plus en plus chargées de camionnettes qui viennent vous livrer euh, votre dernier euh, paquet que vous avez commandé. Oui mais, oui, mais vous avez tout à fait raison, parce que pour utiliser à la fois les transports en commun et la voiture, le mardi et le jeudi, en Ile-de-France, vous ne pouvez pas rouler. Vous ne pouvez plus rouler, voilà. Et donc, finalement, on s'était tous gargarisés de ce monde d'après. Il n'est pas très écolo, ce monde d'après, parce qu'il y a moins de monde dans les transports publics, qui sont évidemment une façon très optimisée de se déplacer, et plus de monde dans les voitures individuelles et dans, et dans les routes et les autoroutes. Bref, il y a à revoir sur le monde d'après. on est jeudi, regardons le du Garigliano en Alors, on non, est juillis, voilà, photo. ça roule. Hein. Là, ça voyez, ça roule. Ouais, bah, attendez, hein. <rire> non, dix, ça roule dix, plutôt dix bien. Dans 10 minutes, on regardera la même, <rire> la même la même vidéo. Bon, Merci beaucoup, Axel, pour ce point route, comme on dit. Alice voilà. <rire> Nbida, bonjour. Alors, on sort euh, nos manettes euh, ce matin